Bienvenue à tous dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de l'opérateur ternaire ou l'opérateur conditionnel. Alors en C-Sharp, l'opérateur ternaire c'est le signe point d'interrogation qui fait partie de l'expression conditionnelle ou ternaire au choix. Alors euh, l'expression conditionnelle permet d'écrire une boucle if-else sur une seule ligne. Alors, par contre, la syntaxe de cette condition rend la lisibilité du code beaucoup plus compliquée. Dans certains cas, elle peut néanmoins la rendre plus esthétique, par exemple pour certains calculs ou générer des phrases, etc. Alors Au niveau optimisation, le temps d'exécution des deux conditions semble être équivalent en C-Sharp. Je vous montre tout de suite par un petit exemple comment tout ça fonctionne. Alors, voyons ce code ici que vous voyez à l'écran. J'ai déclaré ici une variable de type boolean que j'ai appelée homme et que j'ai passé en public, que j'ai initialisé à true tout simplement pour pouvoir la modifier dans l'inspector. Au niveau de la méthode start, je déclare une variable de type string qui s'appelle message et dedans, je teste en fait si la variable homme est égale à true. Et ben je dis que message, je le définis à bonjour monsieur. Sinon, je définis message à bonjour madame et évidemment, je termine par écrire dans la console le contenu de message. Alors, voyons tout de suite dans unity ce que ça donne donc j'ai disposé ici mon script que j'ai appelé opérateur ternaire sur la directional light d'une sienne vierge et on peut voir ici que homme n'est pas coché euh, et ici j'ai mon script opérateur ternaire donc si je le lance qu'est ce qui se passe dans la console j'ai bien bonjour madame évidemment parce que homme n'est pas coché et si je coche homme évidemment j'aurai bonjour monsieur alors vous pouvez voir qu'ici euh, du coup ça prend pas mal de lignes de code on va pouvoir simplifier ça un maximum alors je vous montre tout de suite comment ça va fonctionner avec l'opérateur ternaire euh, on va simplement avoir besoin ici de deux lignes donc c'est un gain quand même de place considérable donc on va garder ici notre variable message et on va la définir ici et on va déjà dire que la définir qu'elle est égale à quoi une condition donc cette condition ça va être si homme tout simplement donc je mets homme tout court à ce moment là je vais mettre le point d'interrogation et là je vais pouvoir euh, définir la réponse en, si c'est vrai ou si c'est faux true ou false comme dans un if donc ici je vais dire que si c'est vrai bah, à ce moment là je redéfinis message je dis que c'est égal à bonjour je vais mettre une virgule monsieur voilà, maintenant je mets mes deux petits points et ici ça va séparer en fait euh, ma condition, euh, la, la condition quand elle renvoie vrai ou quand elle renvoie faux. Et là évidemment si elle est fausse, ben, je vais écrire ici, je vais définir message et je vais dire que c'est égal à bonjour, virgule Madame. Alors l'exemple est très simple, hein, mais vous pouvez voir qu'ici, voilà. Alors ça fonctionne, j'ai écrit en une seule ligne, je vais avoir exactement le même résultat que tout à l'heure. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, une, euh, un, une condition ternaire avec un opérateur ternaire, le, je vous rappelle que c'est ici euh, le petit point d'interrogation qui lui définit en fait si, tout simplement, if. Donc ici, if. Je, je déclare Homme. Si Homme est égal à true. à ce moment-là, je redéfinis Message ici pour la première partie. Ici si derrière le point d'interrogation, ça va renvoyer la valeur si vrai. Euh, je sépare par deux petits points et ici ça va renvoyer la valeur si faux. Tout simplement. Et donc maintenant, si on retourne dans Unity, qu'on lance ici notre code, bah, on peut voir que rien n'a changé. Euh, par contre, si je décoche ici Homme, je vais bien avoir ici Bonjour Madame. Ce qui est exactement le comportement euh, qu'on attendait euh, avec notre IF. Alors, faut savoir que comme je vous l'ai dit ça complique un petit peu euh, la lisibilité euh, du code mais au moins maintenant vous savez à quoi ça sert ça peut néanmoins ici faire gagner beaucoup de lignes, vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant, alors ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez aussi imbriquer euh, des opérateurs ternaires dans des opérateurs ternaires, donc ici euh, dans, la, dans le, le, le renvoi true, bah je pourrais réimbriguer une autre condition avec un opérateur ternaire voilà, bon là ça compliquerait évidemment beaucoup les choses, mais en tout cas maintenant j'espère que vous aurez appris pour ceux qui ne le connaissaient pas, euh, c'est opérateurs conditionnels cet opérateur ternaire, vous pouvez voir que vous pouvez l'utiliser et si vous le rencontrez maintenant vous serez euh, interpréter le code assez facilement donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo euh, à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo